Et salut à tous les Astraliens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode donc sur Building Gabriel, donc spécial Noël. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite construction, donc spécial Noël. Donc je, voilà, vous pouvez mettre pause hein, sur tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire la maison. Donc on va pas faire le, le tour parce que OBS crash, donc euh, on va vite faire ça simplement. Donc un petit bonhomme de neige, voilà, que j'ai utilisé. Donc... Voilà. on va faire ça, voilà. Donc ça c'est euh, bien sûr donc ma mes sept nains, mes, mes petits elfes qui travaillent. Voilà, avec euh, donc des wagonnets qui sont là pour récupérer. Hein, des wagonnets de stockage qui sont là pour récupérer ce qu'ils font. Et après bien sûr, donc euh, on a notre petite maison. Donc euh, j'ai fait un peu les traditions, donc la lave, la, le, la cheminée, donc le fauteuil du Père Noël, voilà et ainsi que le traîneau du Père Noël voilà le traîneau du Père Noël euh, Enfin, qui qui tire un très très gros cadeau donc c'est pour l'ensemble de, de vos cadeaux hein, et avec des chevaux bien sûr hein, que je, parce qu'il n'y avait pas de reine donc c'est ma façon à moi de vous souhaiter euh, une nouvelle fois donc un très très bon Noël à vous tous euh, une très très bonne année voilà, donc euh, la, la vidéo a été coupée. Euh, ah, bien sûr, il y a les lits des, des, des nains. Il hein, y a les lits des, de mes petits elfes, voilà, qui sont là, qui dorment au-dessus de moi. Voilà, donc tout a été fait à la main, bien sûr, en, en mode créatif. Donc, je précise quand même. Donc, euh, on va résumer assez rapidement euh, tout ça. Donc, il m'a fallu des blocs de quartz, du bois, des, des trucs de neige, des rails de propulsion, des rails tout court, des oeufs de des œufs de, de PNJ voilà, des œufs de PNJ Voilà, je voulais, je voulais faire vraiment ça en musique. Eh ben, manque de peau OBS ne tient pas à la musique, donc euh, c'est vraiment dommage. Donc je vous avais fait aussi, j'avais fait un, un, un petit, un petit bonhomme de neige. Voilà. Alors si je veux, si ça veut bien voler, parce que c'est, euh, c'est toujours pareil, voilà, j'avais fait un petit euh, bonhomme de neige là comme ça, j'espère qu'il vous plaît, c'est ma version du bonhomme de neige, voilà. Et on va euh, on va vite terminer donc puisque OBS euh, tient un petit peu. Donc on va je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc avec quoi j'ai fait de la neige, de la glace compactée, des portes en bois, des vitres, des œufs de cheval, des barrières, des toiles d'araignée, des barrières en bois, de la, la brique, des wagonnets, des wagonnets de stockage, de la laine orange, de la laine rouge, de la laine verte. Euh, des rails de propulsion, de la laine verte foncée, euh, un seau de lave, de la laine blanche, de la laine rouge, des escaliers en briques, des torches de redstone, des torches toutes courtes, des planches de bois, des lits, des dalles de quartz, des œufs de villageois, voilà, de pierres lumineuses, et on en passe d'autres. Et voilà, donc je voulais faire quelque chose et eh ben, apparemment euh, OBS enfin, OBS ne tient pas la musique, donc c'est vraiment dommage. Donc je vais vous montrer le petit parcours que j'avais f... euh, voilà, que j'avais euh, fait pour voilà, euh... Voilà que je... parce que ça cette plateforme elle y était pas, hein. c'est moi qui l'ai créé avec des blocs de neige, je vous précise. Des blocs de quartz, je sais plus. Donc euh, voilà, on arrive euh, en dessous, de, à côté de mon tribunal donc de la lumière et en dessous de ma, et à côté de ma maison. Donc on va faire tac, voilà, comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais euh, alors la alors les deux, je, je vais vous annoncer le programme pour le mois de janvier. Donc la prochaine la prochaine vidéo donc euh, ça sera euh, donc ma maison, je vais terminer ma maison dans le courant du mois de janvier et pour le mois de février, je le dis parce que j'ai taffé dessus à donc j'ai fait la ce que Andrix m'avait demandé, c'est-à-dire la duel académie française que j'ai pas encore enfin la duel académie tout court que j'ai pas encore terminé. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker